Pour terminer sur cet extracteur simple, nous allons voir comment vont s'écrire le rendement et les efficacités. Alors, on commence par le rendement. J'ai rappelé ici la définition du rendement. Donc, bien tout simplement, on va traduire ça dans le cas de notre extracteur simple. Donc, on va avoir XALA pour la solution, donc l'alimentation, et puis euh, X1L1 pour la sortie correspondant au raffinat, divisé par XALA. Ensuite, pour les deux efficacités. Alors, efficacité d'appauvrissement, donc on va avoir un xA moins x1 sur xA moins x1 étoile. Et puis, pour l'efficacité d'enrichissement, eh on aura y1 moins yA sur y1 étoile moins yA. Alors, sachant que, assez souvent, ce yA sera nul. Alors, si on regarde, euh, comment faire pour récupérer les x1 étoiles, y1 étoiles Donc, souvenez-vous, on avait dit que euh, pour avoir x1 étoile, par exemple, on va positionner y1, et puis, on va, euh, avec la courbe d'équilibre, récupérer la valeur de x1 étoile. Donc, euh, le x1 étoile, on peut l'obtenir comme ceci directement sur le diagramme. De la même manière, à partir du X1, donc le titre dans euh, le raffinat, on va pouvoir obtenir le Y1 étoile. Sauf que notre extracteur simple, on a dit que c'était un étage théorique. Donc en fait, les flux de sortie sont à l'équilibre thermodynamique. Et donc en réalité, les deux points que j'ai dessinés ici, ben, ils sont confondus. On a en réalité X1 et X1 étoiles qui sont confondues, et Y1 et Y1 étoiles qui sont confondues. Et du coup, eh bien, nos efficacités d'appauvrissement et d'enrichissement, elles sont égales à 1. Ce qui n'est finalement pas très étonnant, puisqu'on a considéré qu'on avait un extracteur qui était un étage théorique, donc pas finalement si étonnant de, considérer, de, de constater que les efficacités sont égales à 1. Alors par contre, le rendement, lui, il n'est pas forcément égal à 1. Puisque euh, vous voyez qu'ici, au niveau du raffinat, potentiellement, il va rester un petit peu de soluté. Et donc, on n'aura pas un rendement de 100%. Vous avez donc vu comment on peut représenter graphiquement le fonctionnement d'un extracteur simple. Comment on va écrire les bilans alors en pratique euh, industrielle, l'extracteur simple est très rarement utilisé, je dirais même peut-être pas du tout. Mais par contre, tout ceci nous a permis d'abord de comprendre les phénomènes et puis ensuite de mettre en place un certain nombre de notations, d'écritures de bilan, de tracés sur euh, le diagramme triangulaire qui vont nous être utiles pour l'étude des deux prochains types de procédés, le courant croisé et le contre-courant.